Je suis Thibaut Dopchi, je suis le cofondateur d'une coopérative de, de production audiovisuelle qui s'appelle Big Trouble in Little Belgium. C'est avec, euh, avec mon associé Benjamin qui est, qui est réalisateur et qui, euh, qui me dit bah, « écoute moi euh, je, je réfléchis quand même beaucoup à, à avoir une structure, euh, une structure un petit peu plus, euh, petit peu plus professionnelle ». Je vous parle de ça, c'était il y a dix ans quoi, hein, donc euh, voilà, il a fallu le temps que ça, ça, ça fasse son chemin et puis bah, on, on, est, on est aussi tous les deux dans le même état d'esprit, de se dire bah, voilà, si on fait quelque chose, euh, un, ne le faisons pas que pour nous, euh, voilà, parce qu'on n'avait pas envie de monter une, une boîte de produits juste pour nos propres productions, et puis euh, faisons en sorte qu'on ne fasse pas les choses qu'on qu n'aime qu pas voir ailleurs. Et donc euh, on s'est dit très vite que euh, bah, voilà, le, le modèle coopératif était le, était le meilleur pour ça, euh, voilà, avec une, une certaine ouverture, une envie de formation, une envie de, aussi de dire aux gens, bah, voilà, euh, vous ne devez, devez pas forcément euh, venir de l'insas, de l'IAD, etc., et de, pour rentrer dans le, dans le monde du cinéma. Il y a aussi moyen de se former, entre guillemets, sur le tas, donc euh, se former en, avec la, co la coopération et l'intelligence collective. Il y a des gens qui, qui souscrivent pour plutôt bah, voilà, pour intégrer vraiment les, les équipes, donc des gens qui, qui se disent bah, voilà moi j'ai. Soit j'ai envie d'apprendre où je suis dans ce métier-là et euh, votre modèle m'intéresse. Et euh, aussi des personnes qui viennent en disant Ben voilà, moi j'ai un projet, mais je ne sais pas du tout comment le développer. Euh, voilà, là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'avec des, des, des, des gens qui souscrivent comme ça, on va plutôt leur dire Ben voilà, voyons-nous, discutons-en, parce qu'on ne veut pas non plus donner des, des faux espoirs en leur disant Ben voilà, ce pas parce que vous allez venir ici que, avec un projet que ce projet arrivera à bout. C'est beaucoup de travail, vous allez devoir apprendre beaucoup de choses, mais on va le faire ensemble. Donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est euh, une, une chose. Et puis alors à côté de ça, il y, y a effectivement une, une, une série de gens qui, euh, qui, qui viennent juste en disant « ben voilà, moi je, je donne des sous euh, et, euh, et continuer comme ça ». Donc ça se, passe, ça se passe bien, maintenant il euh, faut espérer que ça continue. Mais on a, on a mis donc euh, une, euh, on mis une, une échéance à, à mi-juillet pour arriver à notre, à notre objectif de financement. Je pense qu'on va y arriver sur notre stratégie à long terme. Nous, ce qu'on vise, c'est un salarié artistique. Si on arrive à ça, à ce que des gens soient salariés pour créer, ben voilà, là, là, il y a quelque chose où on peut vraiment parler de, de, de, de recherche et développement, de choses où des gens peuvent, sans, sans vraiment les contraintes de se dire ah, « il faut absolument que je remplisse tel, tel dossier », dire « Je peux être créatif et je peux faire une erreur, et ça, ça ne portera pas à conséquence parce que j'aurai toujours un salaire. » Pour nous, ça, c'est vraiment un idéal. On a déjà tourné, mais c'était un pilote de, pour, pour une web-série qui est sur Rovio, donc ce tournage a, a déjà eu lieu. Euh, maintenant, on fait aussi des, des, des petites choses à côté, puisque ça, c'est aussi une des particularités de notre, notre coopérative, c'est qu'on développe par nous-mêmes, dans notre coin, avec le matériel qu'on a, des projets, mais euh, dont le but principal est bah, d'abord de former les gens, mais aussi de souder les équipes faire en sorte que ben voilà, des, gens se, des gens se rencontrent. De se, on pense que le mieux, c'est de se rencontrer sur des plateaux, en travaillant, pas juste autour d'une table à discuter, même si c'est aussi très agréable. Et euh, là, l'objectif, c'est vraiment ben, que des gens, des gens se disent se trouvent des affinités et puis se disent ben, « on, on va porter des projets ». Le premier projet comme ça euh, qui, qui nous arrive, c'est toujours une petite fierté. C'est vrai que c'est un court-métrage qui, qui, qui va se tourner cet été, été d'ailleurs. Le, le, le porteur du projet, c'est à la base un metteur en scène et acteur de théâtre qui s'appelle Grégory Carnoli. Et euh, ce sera une, une co-réalisation, puisque voilà, lui, il veut se, se concentrer sur la direction d'acteur et il est aussi assez conscient que voilà, il a une vision, mais techniquement, il n'est pas encore à même de porter lui-même la réalisation du film. Donc, il, il réalisera ça avec Thibaut Wolfhardt, la particularité d'une coopérative, c'est que bah, forcément quand vous devenez coopérateur, en fait, vous devenez copropriétaire de la société, et donc coproducteur. On a aussi cette, cette volonté-là de se dire, bah, voilà, autant les, les gens qui portent le projet en tant que coproducteur, ont bah, en fait, aussi euh, on, on leur, voix, leur voix au chapitre et donc sont même décisionnaires sur euh, le destin commercial de, le, de leur film, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons imposer de dire bah tiens non on en fait ton film on va le mettre sur Netflix ou plutôt que de le sortir en salle. Si la personne veut, veut la sortir en salle, bah, on fera en sorte qu'elle sorte en salle. Et la deuxième chose c'est que les bénéfices sont aussi euh, partagés du coup. Euh, donc ça quand, on, quand la société sera, sera suffisamment grande, ce sera euh, l'Assemblée As, générale qui décidera de, de ce qu'on fait de l'argent. Et donc euh, cet argent ne sort pas de la société, il sera euh, soit réinvesti en frais de formation, en matériel ou... Euh, voilà, on a un coup de cœur sur un projet et on sait que on, pour on devra le financer en fonds propres, ça pourra aussi se décider en âger. Les silasses ont besoin qu'on s'intéresse à eux pour le savez.